Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans, dans la cuisine. Euh, J'ai envie de partager avec vous ici euh, une image, euh, peut-être une métaphore ou peut-être plus qu'une métaphore parce que c'est quelque chose de vraiment réel, de vraiment présent, de vraiment disponible qui nous parle, qui nous montre l'abondance, l'abondance qui est juste là, à condition qu'on veuille bien la percevoir. Alors, je pense que c'est fort d'actualité pour l'instant, alors qu'on est beaucoup dans des, des pensées de, de rareté, avec euh, l'augmentation des prix des marchandises, l'augmentation des prix du, du gaz, de l'électricité, etc., de toutes ces choses comme, que nous percevons comme indispensables à notre existence. Donc, voyons, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt voir, voir l'abondance la, la, qui se donne et qui est gratuite et qui est là, présente. Alors pour ce faire, je vais, je vais faire appel à, à ceci. Donc c'est un, un potiron ou un potimarron, je, je ne sais pas, parce que euh, comme j'utilise depuis des années, des, je récupère les graines au fur et à mesure. Donc ça s'hybride, ça se mélange avec, le, avec le, la, la pollinisation par, par les abeilles. Donc en tout, en tout cas, c'est un, un fruit qui, dont, dont tout se mange, donc même, la, même la peau. Et euh, qui est, qui est très petit, comme tous cette année, peut-être à cause de la sécheresse, mais qui est néanmoins très, très savoureux. Euh, alors voyons maintenant ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Voilà, alors comme vous pouvez le, le constater, je l'ai coupé en deux, je l'ai découpé et, et j'ai extrait ici à la main, hein, comme ceci, euh, des, des graines que, que j'ai placées ici sur un papier ondulé pour qu'elles sèchent. Donc je les sors simplement comme ça et puis je les détaille et je les, je les sépare parce que c'est un peu, c'est un peu gluant et puis je les, les mets à, à sécher, je les laisse à l'air libre hein, tout simplement. Je peux récupérer cette, cette chair ici qui entre pour faire la soupe et bien sûr je, je peux m'offrir euh, une, une tranche, hein. je peux déguster une tranche. Regardez comme c'est tendre, malgré la sécheresse. Hein, je ne les ai pas arrosés du tout. Euh, voilà. Vraiment très tendre. Et une fois que c'est séché, je, je mets mes graines ici. Voilà la réserve que j'accumule depuis, depuis des années je peux en prendre là je mets ça sur dans le salon ou quoi sur la table voilà, avec les dents je fais comme ceci avec les dents pour les ouvrir hein, comme ça tac prend une autre parce que je l'ai fait tomber voilà, voilà la graine s'ouvre et vous avez à l'intérieur cette amande délicieuse, très riche en, en zinc notamment, hein, qui est très précieux pour l'instant contre les maladies et en, en beaucoup d'autres éléments nutritifs. Donc c'est vraiment un super aliment ça, les graines de, de potiron, les graines de courge que je peux déguster. Mmh. Qui a un goût délicieux en plus. Et voilà, donc j'ai ma réserve ici que je déguste au fur et à mesure. Et une fois le printemps, vers le mois d'avril, eh je, je sème ceci dans, dans, dans le jardin, dans une terre grossièrement euh, ouverte, avec, et puis je mets dessus beaucoup de matière organique, du compost, euh, qui peut être pas tout à fait, euh, pas tout à fait décomposé qui peut être euh, même encore du coup, enfin compost de toilettes sèches aussi, hein. très riche, il faut quelque chose de très très riche pour les potirons, et puis ça, ça pousse, je sème avec des, des maïs que je récupère de la même façon, et qui, vont faire, euh, qui vont pousser en altitude, en hauteur, les potirons vont grimper dessus, je peux semer avec des haricots aussi, tout ça va bien se mélanger, et, euh, et j'obtiendrai une récolte euh, de à peu près sur chaque plan 4, 3, 4, 5 potirons comme ceux-là. Et euh, observez hein, juste à l'intérieur ici la quantité de graines. Regardez, je, je prélève une petite poignée, et voilà. Rien que ici, voilà la quantité de graines. Alors j'ai une fois, un jour j'ai compté. Euh, dans un potiron comme celui-ci, il peut avoir jusqu'à 250-300 graines. Donc, Vous imaginez chaque graine faisant un plan avec euh, potentiellement 3, 4, euh, voire 5 fruits. Le, la quantité de, de fruits et de nourriture que, qui est contenue potentiellement ici dans, ce, dans, dans cette boîte. Je peux laisser aussi quelques, quelques graines dans le compost qui, qui vont elles-mêmes se euh, germer. Puis, je pourrais transplanter les plants, etc., etc. donc Tout ça pour dire à quel point la, la vie est généreuse, surtout lorsqu'on s'associe à elle. Au niveau nourriture, tout le, la potentialité de, de nourriture qui est présente euh, là, à la fois sous forme de graines, mais à la fois sous forme de plantes potentiel et je vous invite vraiment à installer cette, ça dans notre, dans notre conscience et dans notre pratique au jour le jour de voir cette abondance j'utiliserai encore d'autres d'autres exemples notamment peut-être là maintenant juste les, les physalis qui est un fruit extraordinaire voilà on se balade sur la terrasse là on est au 20 novembre et voilà un plan de cette année, que, euh, qui est encore dehors, sur la terrasse, à l'abri, bien sûr. Vous voyez tous les fruits, je vais pouvoir en cueillir un. Et voilà le pot, c'est un pot de sapin de Noël que je récupère. Hein. et Je mets du compost, mélange avec du terreau, etc., voilà, on va aller voir dans le jardin. Ah, au passage, la toilette sèche que je dois vider dans le compost. Il y a à peu près 10 jours, là. Et voilà, ouais le petit jardin d'hiver que j'ai construit cette année. Vous voyez, là, il y a un, un plan encore de cette année avec plein de fleurs de physalis. Et voilà, un plan de l'année précédente qui a passé l'hiver à l'intérieur dans un pot et qui est devenu un gigantesque buisson dans le jardin hein, qui donne. Hein, vous allez voir. Les, les fruits, il est un peu mélangère de la capucine. Euh, ouais, capucine, les, les feuilles pointues. Voilà, on va voir, on va voir les fruits. Voilà, ouais, un fruit qui est presque mûr, On hein, 20 novembre. Donc ça tient, ça peut tenir si je ne gèle pas trop euh, à l'extérieur. Et puis ça repart de la souche au printemps. Donc j'en mets toujours un hein, ou l'autre dehors. Voilà, ça c'est des images de l'année passée dans une petite serre euh, Logia. Ça c'est les plants de l'année que j'ai mis en pot. Donc le plan qu'on vient de voir dehors, ben, c'était celui-là. Il a passé l'hiver comme ça, en pot à l'intérieur, au soleil, et tout l'hiver, il a donné des fruits que vous voyez là. Voilà, un fruit. Vous voyez l'abondance de fruits que, que ça donne. J'en cueille un. Et on va découvrir le cadeau à tra à l'intérieur de l'emballage, c'est donc la baie des incas, très très riche en vitamine C. Vraiment aussi un super aliment, Et délicieux en plus. Hein. Pour les enfants, j'appelle ça l'arbre à bonbons. J'en offre d'ailleurs largement aux enfants. Alors, ces, ces plants là sont issus d'un fruit comme ça, acheté voilà, en, en supermarché. Il y a énormément de graines à l'intérieur. On peut les récupérer comme ça. C'est comme pour les tomates sur un, un peu d'essuie-tout. Euh, voilà, Qu'un couteau c'est plus facile. Je racle un tout petit peu. Et vous allez voir. Oh, observez par vous-même à l'intérieur d'un physalis le nombre de graines qu'il y a. Ce sont des graines minuscules. Et voilà, en grattant un petit peu. Il y a déjà une vingtaine de graines là. Donc vous imaginez. La présence dans le fruit, je vais essayer de mettre une photo euh, par après pour, pour essayer de visualiser, mais le mieux c'est que vous, vous y réalisez. Bon, je déguste au, au passage, je vais pas me priver. Voilà, une photo, vous voyez tous les petits points, là ce sont chaque fois une graine. Alors, ça c'est un truc un peu dégueulasse, à sensible s'abstenir. Là j'ai recraché quoi quelques graines et puis je les sème vers le mois de je sais pas, février par là à l'intérieur en jardinière dans un bon substrat euh, maison bien sûr mais je me suis aperçu que c'était inutile de faire ça vu que je pratique la toilette dite sèche donc toilette à litière et en fait les graines bah, elles, elles suivent le trajet du transit intestinal et elles apparaissent spontanément comme ici celle-là je l'ai pas semé elle est apparue dans un, un pot avec euh, un, le pot d'un poivron qui est décédé, comme vous avez pu le voir, mais qui a bien donné. Et voilà. Et donc, je récupère ces plants qui poussent un peu partout. Et je les mets dans des petits pots pour qu'ils grandissent à leur aise. Euh, voilà. Et puis, je les, je les remets dans des, des pots. Et puis, je les rentre en hiver. Je les remets dehors. J'en mets l'un ou l'autre dehors en, en été et ça produit, ça produit, ça produit d'année en année. Quoi. Et je ne dois pas me soucier d'acheter de graines ni rien de, de tout ça. Voilà, je voulais vous présenter ces, ces différents exemples euh, pour montrer justement la richesse qui peut se donner à nous pour peu qu'on apprenne à la connaître et euh, à, la, à, à la détecter. À, à la déceler et à l'inviter dans, dans nos vies. Et Peut-être qu'on pourrait faire la même chose dans, euh, dans, nos, dans nos relations. Euh, percevoir chez nous, chez l'autre, quelle, la, quelle est la richesse, quelle est l'abondance et, et lui laisser la place, lui laisser le terreau, le substrat favorable pour s'épanouir, se, pour, se, pour croître et puis se, se distribuer, se multiplier, tout naturellement. Voilà le, le chemin à laquelle je vous y invite, et, et que je pratique <rire> le plus possible, de jour en jour, à, à, à tout niveau. Euh, et je vous invite bien sûr à, à laisser des, des commentaires, des, vos réflexions, vos expériences par rapport à, à, à cela. Euh, voilà, mes bonnes... Euh, Bonne récolte